La pollution, c'est pas facile de lutter individuellement contre. Et euh, donc, en fait, la, les éléments sur lesquels nous avons du pouvoir, c'est le stress et la nourriture. Oui, mais la pollution, on peut quand même lutter contre. Par exemple, euh, quand on achète des, des, des quand on refait les peintures chez soi, il faut des peintures sans solvant. Quand on achète des meubles, il faut essayer d'acheter des meubles qui ne soient pas euh, collés avec des cols qui euh, euh, diffuse dans l'atmosphère des formes etc. Toutes ces substances toxiques, okay. toxiques qui attaquent nos voies respiratoires. Vous voyez, en fait, on, il faut aérer. L'air extérieur est souvent plus euh, propre que, que, que, que l'air intérieur. Donc, il faut aérer. Il faut euh, supprimer les moquettes. Parce que, vous voyez, un, un, un, une pollution intérieure qui est extrêmement courante, c'est la pollution par les déchets des acariens. Donc, tout ce qui est tapisserie, tout ce qui est tapis, ce sont des nids d'altériens, des nids de substances allergisantes, agressives pour nos motues respiratoires et notre système immunitaire. Vous voyez, parce qu'on s'épuise à lutter contre ces agressions et on épuise le système nerveux et les glandes surrénales. Donc, la pollution, on peut agir. En plus, eh bien, il faut euh, soutenir toutes les fondations et les associations qui luttent contre les pollutions en général. Et euh, moi, je suis pour l'application du principe de précaution. Parce que euh, vous voyez le problème de l'amiante. Eh bien, il y aura de nouveaux euh, scandales du type amiante dans les années à venir. On dit oui, mais c'est des petites doses, euh, c'est pas très grave. Euh, les doses, c'est en dessous des doses officielles. Le seul problème, c'est qu'il y a accumulation. C'est que le mercure a mis la matin il y a une accumulation dans la chaîne alimentaire. Et vous voyez par exemple le thon, c'est un poisson merveilleux le thon. Mais il faut en, Pour une femme enceinte, il faut manger une fois par mois seulement, tellement la dose de mercure est importante. voyez Donc il faut sélectionner son alimentation, mais il faut aussi se battre contre les pollutions. Euh, je ne dis pas qu'il faut être militant, mais il faut défendre toutes les personnes qui défendent la protection de l'environnement et l'écologie. Et revenons au stress. C'est un facteur très important dans l'inflammation. C'est un phénomène fondamental. Le stress, qu'est-ce qu'il fait le stress Il sollicite notre, notre notre notre système de régulation, hein, notre système sympathique et parasympathique. Et lorsque nous sommes stressés, nous déversons du cortisol, de l'adrénaline et nous nous vidons, nous vidons nos batteries et nous n'avons plus de réserve pour lutter contre les agressions extérieures ponctuelles. C'est-à-dire que, mettons, voilà, notre, nos surrénales, je vous fais une image, ce sont des batteries, comme la batterie de la voiture, bien chargée. Et donc, euh, on, peut, on roule, on roule, on roule et si on s'arrête, eh bien, on peut écouter la radio et laisser les phares euh, allumés longtemps parce que la batterie est chargée. En ce qui nous concerne, les, les glandes surrénales qui sont situées au des mains, donc qui ont une relation avec le système sympathique, lorsqu'elles sont sollicitées euh, trop régulièrement, elles vont se guider. Et donc, il y aura très peu de réserves. Et si nous avons un gros stress, il n'y aura plus de réserve. Donc, nous ne saurons plus lutter contre l'inflammation. Parce que ces substances sont anti-inflammatoires, c'est le cortisol. Vous voyez qui est anti-inflammatoire. Donc si on est vidé, on ne pourra plus lutter, il faudra amener des médicaments qui ne font bien sûr jamais le même travail que nos propres glandes surrénales. Donc le stress, c'est l'ennemi numéro un. Il faut lutter contre lui en entreprise, mais même euh, même au jour le jour. Il faut arrêter à se relaxer, euh, faire euh, des séances de, de relaxation flash. Moi, je, je fais souvent des relaxations flash de deux ou trois minutes. D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, j'ai mis des petites euh, séquences vidéo d'aquarium. De, de, de, vous, vous, vous observez un poisson. Ce qu'il faut, c'est faire une vide mental. Donc, soit on fait de la méditation, soit on fait de, de, de, de la relaxation euh, avec des méthodes respiratoires, par exemple. Moi, j'utilise beaucoup et je fais beaucoup utiliser par mes patients la respiration diaphragmatique. Lorsque vous inspirez profondément, vous remontez votre diaphragme, vous remontez votre diaphragme et vous débloquez votre plexus solaire. Et petit à petit, en respirant très lentement, donc il y a une technique qui s'appelle également la cohérence cardiaque, on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes, et moi je rajoute un troisième temps d'expiration, on maintient un poumon rentré en fin d'expiration et vous allez avoir petit à petit, une détente qui va s'installer dans l'ensemble du corps. Vous voyez, c'est une technique très simple que j'apprends à tous mes patients. On peut faire ça n'importe où, ça prend trois minutes. Et dès que vous avez un stress, parce que ça se met toujours au niveau du plexus solaire, le stress, hein, eh bien, vous avez ce stress physique qui vient d'un stress mental, donc ça peut venir du mental ou ça peut être physique ou même dû à une mauvaise position. Vous éliminez ce stress au fur et à mesure et ce qui vous permet euh, bah de toujours avoir un maximum d'énergie à votre disposition. Vous voyez, c est, c est, ce sont des astuces, mais c'est une, une éducation, si vous voulez, personnelle. Et moi, ce que j'appelle dans mes formations, j'appelle pas ça des formations à la santé, j'appelle ça des formations personnelles, d'éducation personnelle à la santé. Vous voyez Donc il faut se. Il faut ce, c'est du développement personnel à la santé. Au niveau, de la, au niveau de la cellule, l'inflammation va entraîner une, un, ce qu'on appelle un stress oxydatif, c'est oui. à dire que vous allez avoir des radicaux libres qui vont venir attaquer la paroi de la cellule et à l'intérieur de la cellule, il va y avoir une destruction, une attaque au niveau du noyau cellulaire. Donc vous voyez, ce stress euh, oxydatif peut entraîner une transformation euh, pathologique des cellules ou la mort de la cellule ou la transformation pathologique de la cellule. Donc, l'inflammation est toxique pour la cellule mais et pour l'ensemble de l'organisme quand on sait que l'organisme est formé de 60 000 milliards de cellules. Donc, si vous avez quelques millions de cellules euh, qui sont pathologiques, eh bien, ça va entraîner, ça va être comme une espèce de, de comment dire, une, une mine, si vous voulez, qui risque d'exploser à, à un moment donné. Donc, il faut absolument traiter la cellule en fait toutes les techniques euh, alimentaires, euh, et les, les, les compléments alimentaires riches en vitamine A, C, E, également vitamine D, euh, les minéraux euh, anti-inflammatoires comme le saignant, le zinc vont participer à cette lutte contre le, le stress oxydatif. Mais il faut également lutter contre l'acidification du terrain, qui est une véritable catastrophe. Parce que, des aliments qui acidifient le pain et si on l'acidifie, c'est propice à l'inflammation. Si on mange trop de sucre, c'est propice à l'inflammation. Si on mange trop de viande rouge, c'est propice à l'inflammation. Si on mange des mauvaises graisses, c'est également propice à l'inflammation. Donc, vous voyez, c'est toute une réforme alimentaire qui, en fait, est extrêmement facile parce que tous ces aliments sont des aliments nouveaux que ne consommaient pas nos ancêtres. Et donc, il faut revenir à une alimentation saine, équilibrée, qualitativement et quantitativement, et éliminer absolument tous les sodas, les sucres, et les sucres cachés, ainsi que le sel caché. Alors, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. Et pour les huiles, il faut penser à une, à une, à une huile extraordinaire, euh, enfin, à des huiles ou à des produits extraordinaires. ce sont ceux qui sont riches en oméga-3. Les oméga-3 sont contenus dans l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin et il y en a d'autres, et aussi dans les petits poissons bleus, euh, la, la sardine, le maquereau, le hareng, l'anchois. Euh, il y en a aussi dans le thon et dans le saumon, mais encore faut-il qu'ils euh, qu ne soient pas peuplés. Mais vous voyez, ça fait, je vous donne beaucoup d'informations. Tout ça, c'est dans mon livre, l'inflammation silencieuse. Et tout le monde devrait savoir ça. Mmh. Donc, je préconise que mmh. ces choses soient enseignées dès la petite enfance. Nous formons des enfants de moins de 7 ans on va faire on va adapter si vous voulez ces informations à leur âge pour leur faire prendre conscience du bienfait des légumes des fruits etc de l'exercice voyez donc il faut commencer très jeune et c'est je sais que vous avez été dans l'enseignement donc je pense que euh, vous me donnerez raison sur cette cet objectif de former parfois le plus tôt possible tout à fait je dis à mes petits-fils que manger des fruits ils sont assez bons quand même. Ils mangent bien les fruits et les légumes. Ça les empêche de rouiller. <rire> tout à fait, mais c'est exactement ça. L'oxydation, l'oxydation, c'est en quelque sorte la rouille au niveau des cellules. Tout à fait, ça correspond tout à fait. Mm -hmm. C'est une très bonne image. Bon, vous avez encore d'autres choses à nous dire sur l'inflammation silencieuse sur votre livre hein je, peux vous dire, je peux vous dire beaucoup de choses là-dessus. Simplement, euh, dans mon livre, il est divisé en trois parties. La oui. première partie, c'est l'information, donc l'information normale dont on parlait tout à l'heure, l'information anormale. Donc, il faut savoir comment nous sommes faits, comment nous fonctionnons, c'est en sachant comment nous fonctionnons que nous pouvons dépister pourquoi ça ne fonctionne pas. Dans le deuxième temps, dans la deuxième partie du livre, j'explique les techniques euh, qu'on peut utiliser soit avec un praticien, soit par soi-même, et notamment les plantes, l'aromathérapie, euh, les vitamines, etc. etc. Euh, les aimants qui sont anti-inflammatoires, les ventouches chinoises, l'acupuncture, l'ostéopathie, la vous voyez, Donc, je, je voudrais insister, pour les plus de 60 ans, enfin, les 5, de 5 à partir de 45 ans à, à, à 120 ans, il faut régulièrement euh, faire faire un bilan ostéopostural. Et dans la troisième partie du livre, je passe en revue toutes les maladies inflammatoires avec tous les traitements, avec tout ce qu'on peut faire soi-même. C'est extrêmement riche, c'est pratiquement un livre dans le livre, si vous voulez, mais j'ai constitué, j'ai conçu ce livre comme un livre de référence qu'on pouvait, disons, et consulter régulièrement pour tous les petits problèmes de la vie quotidienne et même les grands problèmes. Merci. On va se quitter bientôt. Alors, donnez-nous vos derniers conseils essentiels pour rebondir. Alors, tout d'abord, il faut aimer la vie. Aimer la vie, euh, ça veut dire, tous les matins, se lever en disant, « Quelle merveille d'être vivant !» Pouvoir contempler une, une fleur, pouvoir contempler un enfant, pouvoir contempler son conjoint, pouvoir écouter la musique, il faut aimer la vie, il faut faire des projets, il faut surtout, et ça c'est vraiment mon job en tant qu'ostéopathe, il faut bouger, il faut faire de l'exercice. La pire chose, et ce qui nous fait le plus vieillir, je vais vous le dire, et ça c'est quelque chose qu'on va, ça va être développé de plus en plus, il ne faut pas rester assis, il faut bouger. Là, on était assis pendant une heure, mais il faut bouger, il faut rester debout, il faut s'activer, sinon nos muscles s'affaiblissent, dégénèrent et petit à petit nous entraînent vers une perte d'autonomie. Donc si on se conserve en bon état physique, on peut aller très loin et dans le meilleur état de santé possible, à condition bien sûr d'entretenir également son cerveau en faisant des jeux comme par exemple l'hémoflécher, le scrabble, on peut même faire ça tout seul et faire aussi, n'oubliez pas, toutes les activités artistiques, hein, que ce soit le coloriage, que ce soit euh, du modelage, c'est très important. Il faut faire des projets, il faut être occupé, il faut surtout ne jamais se contenter de le nombril. Il faut regarder devant soi, il faut être heureux d'être dans la société dans laquelle nous vivons, il faut donner euh, du positif à notre entourage et ça, ça nous revient en échange. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça, ce que j'appelle vivre dans une société heureuse. Et j'espère que notre société va améliorer ce qu'on appelle le niveau de bonheur de nos concitoyens. Merci beaucoup pour ces mots de la fin. Merci Guy. Au revoir.